Allez, c'est parti pour cette euh, longue et peut-être lourde vidéo sur la mise à jour des règles. On peut carrément parler de mise à jour des règles du Reference Rule version 1.5 qui est donc sorti le euh, 12, euh, 12 euh, novembre euh, 2021. Euh, et là, qui, a été, euh, qui vient d'être publié... Euh, alors, plusieurs informations, on va regarder ensemble les modifications, euh, je me suis arrêté sur les modifications que moi je jurais, je jugeais excusez-moi, importantes euh, de vous lire, de partager avec vous, euh, ça fait très longtemps, je dois vous l'avouer, donc tout de suite on va, on, va, on va mettre les choses au clair, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Armada, euh, ça fait euh, Plusieurs années que j'ai pas joué à armada ça doit faire bien un, un an et demi Allez, que j'ai pas joué à armada donc je suis pas mal rouillé alors effectivement je me suis euh, remis à le travailler beaucoup euh, puisqu'il y a la sortie euh, au début du mois de décembre euh, des, nouvelles, des nouvelles factions républiques et, et séparatistes et que je vous avais promis qu'on aborderait euh, ces sections-là. Euh, C'est vrai que je n'avais pas jugé pour l'instant utile de faire de vidéos sur ces sorties-là parce que je voulais... Euh, euh, les présenter une fois acquises, euh, mais là voilà, euh, ça s'impose, il euh, y a une mise à jour de règles, on va essayer de la voir ensemble, alors ça va être long, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, mais on va faire au mieux. Euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ben, je suis quand même susceptible de dire des bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis pas l'expert que vous pouvez imaginer sur Armada, c'est un jeu qui, que j'affectionne particulièrement. C'est ce jeu-là qui m'a donné envie de déclencher la page Pierrot, parce que je trouve que ce jeu était très. Était orphelin à l'époque où la page a été créée. Et puis moi, c'était le jeu sur lequel je jouais le plus à l'époque. Donc euh, voilà, ça s'est imposé na naturellement. Vous savez que depuis, on a traité beaucoup de sujets, des sujets divers. Et puis Armada, bah, malheureusement, n'avait pas une actualité qui faisait que euh, euh, j'ai pu m'y intéresser plus que ça, même si j'ai toujours traité euh, les sorties et les nouveautés euh, euh, dès que c'était possible. Donc, on va regarder ensemble euh, les modifications euh, de règles. Je vais vous donner mon assentiment euh, là-dessus, mes sensations. Mais euh, n'hésitez pas euh, de votre côté soit à euh, donner votre avis, soit à donner votre appréciation, soit même à me corriger quand je dis une grosse bêtise. Euh, bah, parce que voilà, je suis tout à fait susceptible de ne pas avoir euh, euh, compris au mieux les choses, d'autant plus que euh, bah, c'est en anglais. Euh, que je ne suis pas un fan de la langue de Shakespeare et puis qu'en plus eh ben, j'ai redemandé, on est quand même assez mal parti pour avoir une traduction ne serait-ce que de ce reference rule euh, mais euh, mais voilà pour, euh, pour même les, les, les prochaines extensions les prochaines sorties là on est mal parti pour que en euh, toute évidence ils sont pas en train de se remettre en cause de ce côté là allez sans, sans trop tarder on va on va commencer on va commencer on va aborder tout d'abord euh, le Chip and upgrade euh, card size euh, donc je sais, hein, euh, j'ai dit que euh, ça n'aurait pas euh, d'incidence et euh, que vous pourriez euh, garder euh, vos cartes d'avant. Alors oui, vous pourrez toujours garder vos cartes d'avant et on va le voir ensemble. Euh, il précise donc que maintenant toutes les cartes sont au même format, au format carte classique. Donc fini les cartes tarot et fini les mini America euh, qui cohabitaient avec les cartes standards pour les escadrons. Maintenant tout est au format euh, escadron, euh, Vous l'avez vu pour euh, le tarot, euh, euh, la méthode c'est de faire du vice versa, hein, vous avez la partie principale qui est sur euh, euh, l'avant de la carte et puis sur le dos vous avez euh, l'infographie et quelques informations euh, supplémentaires, donc tout simplement la carte est, est, est réversible, euh, il précise que bien entendu les anciennes cartes, euh, ne sont pas mises à défaut, elles sont toujours autorisées même en tournoi, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui euh, touchent euh, les tournois donc les anciennes cartes sont toujours autorisées même en tournoi, par contre il euh, y a une partie en fait, de, ce, de cette mise à jour que je n'aborderai pas, c'est le upgrade de cartes les mises à jour de cartes en points et euh, notamment euh, les errata qui ont été faits dessus et ils sont extrêmement conséquents et extrêmement nombreux euh, donc ben, soit vous faites comme pour Star Wars Légion, c'est que vous faites des petits errata puis vous les collez sur vos cartes, on, on, on va y réfléchir si on le fait ou si on vous le propose ou pas, euh, mais il y a tellement de travail que ben, au final c'est bien joué, ils nous imposent presque la vente de leur upgrade card, je le redis il n'est pas obligatoire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais il y a tellement de cartes upgradées qu'ils attendent de vous en tournoi que si vous pointez avec une ancienne carte, vous êtes en connaissance de son upgrade et euh, du texte qui est dessus, et que c'est ce nouveau texte qui est applicable et est nullement, euh, nullement l'ancien. Allez, on poursuit, on va euh, passer à la page 2 et 3. Euh, 2 et 3, et on va, euh, on va notamment euh, parler euh, des bases. Euh, des stations en fait euh, des stations qui peuvent être des stations de combat donc euh, là on voit l'apparition de cartes moi je dois avouer que j'en avais pour l'instant jamais vu mais il y en a peut-être dans les upgrades euh, dans les extensions de campagne euh, mais moi je les ai pas vu donc initialement normalement une base hein, c'est un, un, un petit euh, un petit flop qui est, euh, qui est mis dans la boîte de start euh, on nous dit qu'il y en aura euh, dans euh, les boîtes de start des, euh, euh, de la République et euh, des séparatistes donc ça c'est une bonne chose hein. euh, ces boîtes de start elles vont vraiment euh, euh, prendre la place de la boîte de start originale il y aura vraiment euh, tout ce qu'il faut dedans euh, de mémoire on pouvait euh, s'y accoster pour se réparer et là on va voir qu'elles sont en capacité euh, de, euh, de tirer donc certains objectifs, c'est marqué que certains objectifs font référence à des stations, euh, qu'elles peuvent être armées euh, que les stations euh, se composent d'un jeton de station qui est dans le corset ou dans les extensions de flotte euh, qu'elles ont du coup une carte de station qui est similaire à une carte d'escadron euh, avec une valeur de coque, donc il n'y aura pas de valeur d'écran, de, de, euh, il y aura juste une valeur de coque un armement anti-escadron hein, qui va être écrit euh, en bleu et puis un armement euh, euh, anti-vaisseau qui lui ce sera, sera sur fond rouge donc là on est sur euh, la gamme classique un texte de rappel de règles, s'il si y a des règles qui sont attenantes à ces stations. Les stations sont traitées comme des navires lors des résolutions d'effets. C'est-à-dire que si vous avez un effet d'un tir qui se bonifie si il se fait contre un navire, contre un vaisseau, eh bien, le mot-clé vaisseau qu'il y a sur la carte, il s'attachera en fait à, à, également à la station. Par contre, si vous avez un effet qui touche les escadrons, ben c'est comme si elle c'était un navire et donc pas un escadron, et donc elle ne subira pas euh, les effets. Au niveau des dégâts, les stations vont subir euh, des dégâts et puis euh, ils seront forcément infligés face cachée, attention c'est important, une station ne peut pas avoir euh, de carte de dégâts face visible. Euh, tout simplement parce que la plupart du temps la face visible ça va euh, euh, toucher sa capacité de tir mais ça peut aussi toucher euh, l'équipage, euh, le déplacement, le mouvement, la capacité euh, à braquer ou pas, puis là ben, en fait elles sont pas touchées, elles sont pas impactées, donc ce sera forcément euh, face, euh, face cachée. Quand une station a euh, des cartes égales ou supérieures à sa valeur de coque, elle est immédiatement euh, détruite. Euh, les navires et les escadrons euh, ne peuvent pas résoudre des faits critiques euh, lorsqu'ils attaquent une station. Donc ça c'est euh, euh, important. Une station qui est euh, détruite. Euh, Lorsqu'une station est détruite, euh, on ne la supprime pas en fait euh, de l'air de vue. La station euh, continue d'obstruer euh, la ligne de vue. Euh, mais elle compte pour détruite dans les objectifs, hein, bien entendu. Une station détruite ne peut pas effectuer, évidemment, d'attaque, et elle perd euh, de fils sa euh, capacité de euh, réparation pour euh, les vaisseaux et les escadrons qui euh, la chevaucheraient. Au niveau de l'arc de tir, on est à 360 degrés. Au niveau des lignes de vue, on va mesurer la ligne de vue euh, du bord euh, de... Euh, euh, du bord du token de la station euh, au bord le plus proche euh, de la cible euh, la station euh, peut attaquer euh, et tracer une ligne de vue euh, vers un navire ou un escadron qui le chevauche et quand elle le fait euh, en fait elle va pouvoir attaquer n'importe quelle zone de coque elle n'est pas obligée d'avoir une zone une vue directe sur la zone de coque si le vaisseau la chevauche à partir de là il peut elle peut décider de prendre l'arrière, même si c'est que l'avant qui chevauche. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Euh... Elle va bien entendu euh, bloquer euh, les lignes de vue quand elle existe. Par contre, euh, euh, elle ne se gêne pas elle-même. C'est-à-dire que euh, si vous mesurez depuis un angle et puis que vous passez par-dessus euh, l'icône de la station pour euh, mesurer euh, une cible... Euh, voilà elle ne se gêne pas elle-même pour, euh, pour viser et puis les navires ou les escadrons qui euh, donc euh, la chevauchent euh, ne peuvent pas par contre déclarer d'attaque contre elle donc voilà grossièrement euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est présenté euh, dans, euh, dans ce token euh, de, euh, dans ce token euh, de station on va passer euh, directement euh, ensuite aux commandes dial qui est euh, juste ici. Euh, Lorsqu'un vaisseau obtient une molette de commandement supplémentaire liée à un effet lors de son activation, euh, ce cadran peut être utilisé immédiatement pour attribuer un jeton euh, correspondant euh, au navire ou elle peut être dépensée au moment... Euh, qui correspond euh, qui correspond en fait à, à l'ordre qui est gagné euh, pour résoudre pour résoudre cet ordre là. Euh, on nous dit, euh, on nous dit également euh, que euh, ici là que en fait euh, le jeton que l'on gagne ou l'ordre que l'on gagne euh, est masqué euh, c'est à dire que au moment où je gagne comme ça par un effet euh, un ordre ou un jeton, je ne suis pas obligé de le révéler au même titre que je révèle mes ordres au début euh, de la partie. Je peux le garder pour moi. Donc ça, c'est euh, quand même assez intéressant. Parce que si vous décidez de le conserver et de le jouer plus tard, euh, votre adversaire n'est pas en capacité de voir euh, ce que euh, vous, aurez, euh, vous aurez capitalisé. On va aborder la partie sur euh, les dommages. Euh, le face down euh, dommage, ça c'est intéressant. Les cartes de dégâts face cachée euh, reste face cachée à moins euh, qu'un effet euh, les retourne face visible et donc en fait lorsque des dégâts euh, face cachée euh, sont attribués à un joueur celui-ci n'a pas le droit euh, de les regarder, alors pourquoi on dit ça euh, tout simplement parce que euh, dans une partie vous pouvez avoir euh, des dégâts euh, face cachée et ça peut intéresser le type d'en face de connaître le dernier dégât face caché que vous avez reçu, euh, parce qu'il peut avoir lui des effets de jeu qui vont faire que vous allez retourner la dernière carte que vous avez reçue par exemple, ou euh, que vous, ou qui va avoir la possibilité d'aller choisir euh, des dégâts euh, dans, euh, dans, dans, dans ce qui est dans ce qui a été attribué. Et s'il si connaît euh, en fait euh, les cartes, il peut décider de jouer ça plutôt que euh, plutôt que de jouer autre chose. Euh, et puis il ben, y avait des petits malins qui pouvaient éventuellement dire euh, « hey mec, euh, si tu avais été touché, tu aurais eu quoi ?» Puis vous, bêtement, vous vous dites bah « Ouais, j'aurais eu, euh, eu deux damage de plus » ou un truc dans le genre. Et donc là, le gars s'est dit bah, « Au prochain tour, je vais lui jouer tel coup pour euh, lui imposer de, de, de recevoir ça. » Donc là, maintenant, c'est réglé. On n'a plus le droit, ni vous, ni l'adversaire, de regarder en fait votre, euh, vos, vos, cash, vos cartes euh, qui sont face cachée, sauf s'il y a un effet qui permet à un joueur de, de regarder de regarder le, le, le damage. On va euh, aborder les euh, defense tokens. Et là par contre il y a euh, des modifications qui sont assez conséquentes euh, quant à la façon dont on va jouer. Donc c'est très très intéressant. Notamment sur l'évasion. Euh, L'évasion euh, de mémoire, à longue portée, euh, on annulait euh, un dé, à moyenne portée, on relançait un dé, et à courte portée, il ne se passait rien du tout. Là, cette fois-ci, à longue portée, le défenseur va annuler un dé d'attaque de son choix, et à moyenne et courte distance, le défenseur choisit un dé qui peut être relancé. C'est-à-dire que maintenant, même à courte distance, euh, les évasions euh, fonctionnent. Alors, moi, je suis euh, pas fan et fan à la fois, je m'explique. Pour moi, c'était cohérent que l'évasion à courte portée ne fasse rien, c'était cohérent. Par contre, en partie, euh, quand, vous vous faisiez, quand vous étiez comme moi, puis que vous repreniez après des années d'arrêt, euh, face à un joueur qui lui était averti, euh, ça vous faisait tout drôle de vouloir utiliser un, un jeton d'évasion à courte portée, puis qu'il vous dise non mec tu peux pas, il se passe rien euh, voilà, poker face mais un peu dégoûté sur le coup d'avoir oublié cette notion de règle là la notion de règle elle s'applique maintenant euh, même à courte portée bon ça permet euh, d'avoir euh, moins les boules mais euh, pour moi ça touche à la cohérence du jeu, pour moi quand on est euh, à portée courte je sais pas si euh, on a vraiment la possibilité de s'évader alors on verra qu'il y a une subtilité pour les vaisseaux en fonction de la taille donc en défendant à une distance extrême, alors ça c'est une nouvelle règle aussi, c'est-à-dire au-delà de la portée de la règle, le défenseur résout l'effet longue portée et annule une attaque supplémentaire. C'est-à-dire que normalement à portée longue on annule une attaque et là à portée extrême on va annuler une attaque supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut être à portée extrême d'un tir puisque c'est une portée qui est au-delà de la règle de tir vous allez me dire que là, vous ne comprenez plus rien. Et bien Tout simplement, avec les vaisseaux comme euh, ce, euh, gentil, euh, ce gentil euh, Onager euh, qui a une capacité de projeter un jeton de tir, et c'est à partir de ce jeton de tir qu'on va commencer à viser. Et donc, techniquement, la portée, elle, elle, elle se vise à partir du socle. Euh, la longueur, elle se vise à partir du socle, mais en fait, lui, il va tirer à partir du pion, donc techniquement, il est plus loin que la portée classique, et donc il est en extreme range, c'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà euh, de, de la règle. Donc quand il tire comme ça, et eh ben, si vous utilisez un, un, un token d'évasion, euh, vous aurez la possibilité euh, de retirer une attaque supplémentaire à l'attaque que vous allez nativement retirer avec, avec l'évasion. Ça euh, rebooste beaucoup les vaisseaux qui ont de l'évasion, je trouve que ça c'est euh, vraiment, vraiment intéressant, et puis c'est un bon moyen euh, de calmer les tirs à, à, à longue distance. Euh, Lorsqu'un navire dépense un jeton d'évasion, euh, en se défendant contre un navire euh, d'une taille plus grande, euh, il peut annuler euh, ou relancer un dé d'attaque supplémentaire euh, en fonction de la portée, et dans ce cas, en fait, le jeton il est directement euh, consommé euh, dans son intégralité. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de consommer intégralement, dans son... intégralement le jeton et euh, d'ajouter euh, soit une relance soit... ou d'ajouter euh, un, un, un retrait de tir. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que quand vous... il vous reste des pions d'évasion alors quelle que soit la couleur du pion d'évasion qu'il soit vert ou rouge vous pourrez le faire euh, ça c'est intéressant dans les, dans les derniers tours euh, dans les derniers tours vous avez la possibilité de cramer ce jeton pour rajouter euh, un truc en plus partant du principe que voilà comme vous êtes plus petit que votre adversaire bah, vous avez plus de capacité d'évasion et euh, ça par contre je trouve ça très intéressant et, euh, et, et plutôt cohérent donc voilà ce, ce, ce token d'évasion il a il a pris un, un coup de jeune qui est assez hallucinant et, euh, et qui est vraiment euh, vraiment intéressant qui va quand même pas mal changer euh, la donne on va passer au content hein, euh, le pion qui, qui négocie les critiques donc si le défenseur est un navire euh, l'attaquant euh, est empêché de résoudre en fait l'effet critique standard, euh, l'attaquant peut toujours résoudre un effet euh, critique non standard euh, comme celui qui est accordé par euh, une carte d'amélioration. Euh, dans mon souvenir c'était le cas, euh, maintenant peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'effectivement euh, quand ça venait euh, d'une carte ça euh, marchait. On va aborder la, la, la salve qui elle aussi a été euh, réécrite on va dire, hein. si le défenseur est un navire il effectue une attaque de salve après l'étape euh, résoudre des dégâts euh, de cette attaque, si l'attaque était un navire euh, le défenseur est, va effectuer une attaque de salve contre la zone de la coque euh, qu'il a attaquée et en utilisant la batterie arrière imprimée sur euh, le défenseur, c'est-à-dire sur lui-même. C'est-à-dire qu'on va m'attaquer avec euh, la proue, euh, je vais répondre avec la poupe euh, sur la proue. On m'attaque avec bâbord, euh, je réponds euh, sur babor avec la poupe. Voilà, ça c'est euh, classique. Si l'attaquant était un escadron, par contre, euh, le défenseur effectue une attaque de salve contre l'attaquant en utilisant son armement anti-escadron qui est imprimé, bien entendu. L'effet du jeton salve ne peut pas être résolu euh, pendant un contre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, euh, une fois que j'ai euh, fait un effet salve pour répondre à une attaque, l'autre en face ne peut pas faire un effet salve parce qu'on n'est pas au tennis. Euh, lors d'une attaque de salve, la portée d'attaque et la ligne de vue sont traitées euh, à l'identique de ceux de l'attaque d'origine. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, viser depuis mon arc arrière je vais reprendre la visée qui a été faite par l'attaque initiale. Ça aussi, c'est important parce que bah, on peut se dire « Ouais, mais avec l'arc arrière, normalement, tu pourrais pas me toucher. » Ou alors bah, « tu es quand même trop loin pour telle distance. » Bref, on reprend exactement euh, ce qui a été fait pour l'attaque initiale. Les dés, par contre, ne peuvent pas être ajoutés à une attaque de salve. Hein. Les autres modifications de dés, par contre, elles s'appliquent toujours, mais on ne peut pas ajouter de dés à une salve. Euh, lors d'une attaque de salve, euh, seul l'effet critique standard euh, peut être résolu, par contre, ok Et puis, euh, ce qu'on a également, c'est que... If a ship's, uh, ship chip, uh, that spend uh, a salve defense, salvo defense. Donc si euh, si le vaisseau a dépensé en fait le jeton de défense, euh, et, et qu'il est... Euh, euh, si le vaisseau est détruit, en fait... Si le vaisseau est détruit pendant l'attaque primaire, il a quand même la possibilité de jouer sa salle avant de disparaître. Voilà, ça euh, c'était aussi dans les règles, il me semble. Donc je ne sais pas pourquoi ça a été réécrit. Mais euh, voilà, c'était de toute façon dans les, règles, dans les règles initiales. On va passer à euh, la page 6 avec les euh, use euh, les use timing. Voilà. On va lire cette partie qui est, euh, qui est notamment ici. Euh, donc pendant le déploiement, euh, ça c'est assez intéressant, euh, je vous demanderai de commenter. Donc pendant le déploiement, les effets de cartes ne peuvent être résolus que s'ils si, euh, ont euh, un effet sur les cartes objectifs ou un effet spécifique sur le timing euh, de l'installation. Euh, pendant euh, le setup, euh, les navires et les escadrons qui n'ont pas été euh, déployés sont quand même comptés comme étant en jeu et euh, leurs cartes de vaisseau et euh, les escadrons et les améliorations sont actifs euh, donc sauf si ce navire a été détruit ou euh, mis de côté donc si pendant la phase d'installation vous avez un vaisseau qui vous apporte euh, des plus-values euh, lors du déploiement mais que vous n'avez pas encore déployé euh, ce vaisseau, euh, l'effet de la carte, la plus-value de la carte s'applique quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir forcément déployé le vaisseau pour bénéficier euh, par exemple d'un déploiement avancé euh, ou d'un déploiement dans la zone ennemie. Euh, voilà, À partir du moment où il est dans la liste et qui va être déployé, euh, ces effets de cartes, ces améliorations de cartes euh, vont, vont, pouvoir, vont pouvoir avoir lieu. Euh, le fleet euh, building, euh, au niveau des listes d'armée, une flotte peut contenir un escadron unique avec, un jeton, euh, avec des jetons de défense, euh, donc par exemple Andocadrician euh, ou, euh, ou euh, Bosque, euh, pour chaque euh, centaine de points euh, de flotte. Voilà, si vous avez 200 points, vous avez droit à deux cartes euh, uniques, 300 points, vous pouvez avoir trois euh, cartes titres euh, voilà tous les sens vous avez le droit à une carte titre maintenant euh, ensuite on va passer à euh, la page 7 euh, qui est intéressante aussi puisqu'elle aborde les flottilles alors c'est quoi les flottilles les flottilles c'est euh, ces vaisseaux euh, là c'est euh, en fait quand vous avez plusieurs maquettes sur le même socle à partir de là on, on dit que c'est une flottille donc voilà donc ça c'est flottille euh, donc elles ont euh, des exceptions elles sont traitées comme des vaisseaux mais elles ont des exceptions maintenant lorsqu'une flottille chevauche un autre navire euh, en fait on lui inflige une carte de dégâts face cachée et euh, le vaisseau lui euh, il a rien euh, on n'inflige pas en fait de carte face cachée au, au, au, vaisseau, au gros vaisseau qui, qui est chevauché par elle sauf si euh, le navire en question est lui-même une flottille. Donc en gros, bah, ces petites flottilles-là, vous ne pouvez plus vous en servir en fin de partie, en mode kamikaze, je vais aller les balancer euh, sur, un, sur un gros vaisseau pour le détruire, euh, ça laisse la primeur au Hammerhead de faire ce genre de choses, euh, voilà, elles vont subir les dégâts, mais elles ne vont, vont pas en infliger, là aussi, moi, ça me paraît, ça me paraît euh, cohérent. Et puis, une autre information, c'est que les flottilles ne peuvent pas être équipées de cartes d'amélioration commandant. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, une nouveauté, parce que, de mémoire, j'avais déjà vu des parties où euh, l'IA était montée dans euh, des transporteurs rebelles. Euh, donc voilà, parce qu'il y avait des capacités, comme ça, pour euh, diffuser, euh, diffuser les ordres. Maintenant, on ne peut plus le faire. On ne peut plus mettre de commandant dans une flottille. Allez, on va regarder euh, les informations sur euh, les vaisseaux immenses. Et eh bien, évidemment, ça va euh, concerner le, le SSD. Euh, là, il y a des informations notamment sur le socle, euh, sur les effets euh, des zones sur, sur le socle. On va voir ça ensemble. Donc, euh, les vaisseaux immenses suivent toutes les règles des vaisseaux classiques. Euh, ils se composent en fait de deux bases euh, de navires. En fait, il y, y a deux euh, vaisseaux euh, en un, hein. Euh, les jetons euh, navires et les fiches euh, sont, sont, sont, ne changent pas, il euh, euh, y a plusieurs règles en fait, qui vont gérer en fait, ces, ces vaisseaux. Au niveau de l'arc de tir, euh, on a euh, six arcs euh, de tir, euh, en plus de euh, l'avant, euh, du gauche, du droit et de l'arrière, euh, on va euh, avoir euh, des arcs, deux arcs de tir dits auxiliaires donc auxiliaire droit et auxiliaire gauche attention c'est important parce que dans les cartes dorénavant je pense qu'ils feront euh, appel à cette différence je pense que dans les cartes ils vont vous parler du left firing arc ou euh, du left auxiliary firing arc euh, au niveau des effets aussi il pourrait y avoir des effets soit sur le left soit sur le left auxiliary donc ça c'est important euh, les zones de coque, euh, ça s'est fait. Euh, au niveau de, du phénomène d'adjacence, euh, on est euh, toujours pareil, c'est-à-dire que le left firing arc est adjacent au left auxiliary et au front euh, firing arc. Le left auxiliary est adjacent au left firing arc et euh, au rear euh, firing arc, mais pas au front. Euh, fire in arc, hein. euh, c'est pour ça que l'auxiliaire il est différent, euh, l'auxiliaire left est différent de, euh, du left classique et l'auxiliaire right est différent de, euh, du right, euh, là maintenant euh, pour être euh, adjacent euh, au front euh, ou au rear, euh, il faut bien avoir fait la différence entre l'auxiliaire et le pas auxiliaire, ça c'est important notamment pour la répartition euh, des touches et la répartition des effets euh, des effets de bouclier euh, les effets euh, de jeu qui se réfèrent spécifiquement à une zone de coque gauche droite euh, du coup elles vont pas s'appliquer aux auxiliaires et vice-versa celles qui s'appliqueront aux auxiliaires ne s'appliqueront pas euh, aux left et right voilà donc ils ont été renommés c'est euh, important on va Parler euh, du déploiement, et là on va retrouver une notion de déploiement qui est un petit peu la même que celle qui avait été abordée dans Légion, puisque, euh, on avait des vaisseaux qui ne rentraient pas dans la zone de déploiement parce que trop grands, et puis qui devaient être euh, ben, un petit peu inclinés pour être déployés dans la zone. Maintenant on a le droit de déborder euh, à partir du moment où le QQ touche le bord euh, de la table. Euh, voilà en gros ce qui est dit, un vaisseau énorme ne peut pas être déployé euh, en chevauchant un obstacle, et puis les escadrons placés à distance 1-2 d'un euh, vaisseau énorme, euh, en fait ils pourront pas dépasser de plus de 1-2 la zone de déploiement du joueur, c'est-à-dire que je peux pas dire, ben voilà comme le vaisseau déborde, et que je dois être 1-2, un, un, je vais me mettre au bout, pour déployer mon vaisseau, le, mes, mes, mes escadrons, les plus loin, le, le plus loin possible. C'est pour les escadrons, excusez-moi. Les escadrons le plus loin possible. Non, il faudra que... D'accord, ils sont à 1,2 du socle, mais ils doivent être au moins à 1,2 de la zone de déploiement. Donc, ils ont quand même le droit de le dépasser, mais ils ne pourront pas se mettre à la proue pour aller, pour aller avancer de, de plus de 10 cm par avance au moment du setup. Ça, ça a été, ça a été changé. Euh, on va voir... Euh les déplacements, euh, ça euh, c'est euh, intéressant puisque euh, vous voyez là, on nous explique que en fait la règle euh, elle ne peut pas être chevauchée pendant euh, le déplacement du vaisseau. Voilà, c'est à dire que vous voyez dans le, dans, le cas, euh, dans le cas qui est présenté. Alors, déjà, je vous rappelle que la règle de déplacement on la clip obligatoirement sur la partie arrière du vaisseau et pas sur la partie avant et il faut trouver euh, un système pour que euh, même si à la fin euh, du mouvement euh, il chevauche pas la réglette ce qui est normalement le cas pour un vaisseau un vaisseau vous pouvez le faire à partir du moment où il chevauche pas la réglette quand il est reposé euh, au bout il n'y a pas de problème là en l'occurrence il y a problème et on dit voilà vous devez absolument comme vous voyez sur ce plan faire euh, du, euh, du 2, euh, du 2 ou, ou du 4 ou du 5, et vous pouvez pas faire du 3 ou du 1, ou pendant le déplacement, vous seriez susceptible de chevaucher votre règle. voilà euh, Ça va faire des déplacements effectivement un peu plus mous, un peu moins, un peu moins nerveux. Euh, bah, C'est vrai que en fonction de la façon dont vous positionnez euh, la règle, vous vous déplaciez vraiment beaucoup. Et pour calmer en fait le, le jeu là-dessus, ils ont, ils, ont ils ont amélioré de ce, de ce côté-là. On va aborder euh, également euh, les attaques. Pour rappel, euh, un vaisseau énorme peut effectuer euh, jusqu'à euh, 3 attaques pendant son activation. Au lieu de 2 maximum. Normalement, euh, vous devez faire 2 attaques, euh, eux ils ont droit à 3. Euh, par contre, il ne peut pas attaquer depuis la euh, même coque. Euh, plus d'une fois donc ça c'est pareil c'est la même règle que euh, les euh, vaisseaux euh, classiques euh, au niveau euh, des cadrans de euh, commande lorsqu'un vaisseau énorme révèle une molette de commandement vous lui attribuez automatiquement un jeton euh, correspondant donc ça euh, je ne sais pas si c'est une nouveauté euh, parce que moi j'avais pas encore rejoué le ssd euh, je ne sais pas si c'est réécrit ou si c'est une nouveauté Dites le moi euh, en commentaire En tout cas je trouve ça assez badass à chaque fois Mais il me semble que c'est pas une nouveauté hein. Il me semble me rappeler que c'était déjà le cas En fait quand on révèle un ordre on gagne automatiquement euh, le jeton Il me semble que c'était euh, euh, déjà, euh, déjà le cas Et puis au niveau du score aussi Il y a des modifications Puisque lorsque en fait, euh, le vaisseau a subi plus de la moitié en fait, euh, de euh, ses dégâts Il est paralysé et donc, on part du principe qu'il euh, va euh, rapporter euh, des points euh, de score euh, à euh, l'équipe d'en face. Donc, ça aussi, c'est un bon point parce qu'il n'y a plus à intégralement détruire un, un SSD pour pouvoir remporter euh, des, euh, des points de score. Et euh, bah, ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, on en a terminé avec euh, les vaisseaux immenses. On va passer aux euh, Ignition Range, donc, notamment qui ont été instaurés. Avec le Onager, donc je vous rappelle, c'est ce petit pion que vous mettez à l'avant du vaisseau pour, pour tirer un peu où vous voulez. On revoit ici le schéma de l'Ignition Attack. Donc vous avez un arc, un arc de tir comme ça, hein, qui est votre arc de tir secondaire. Hein, à l'avant, vous voyez, il y a deux arcs de tir, il y en a un qui est plus serré. Donc c'est celui-ci qui va définir les cibles qui sont, qui sont potentiellement atteignables. On voit que celui-ci, il n'est pas, pas dans l'arc de tir, donc il n'est pas éligible au tir. Par contre, une fois qu'on pose le pion à la distance qui est définie par la règle de, de Lonager par exemple, hein, c'est à partir de cette distance-là que on va euh, déterminer euh, le tir donc lui du coup euh, le A là, il devient euh, éligible au tir parce qu'il est il est à la bonne distance alors attention parce que techniquement sa distance elle est supérieure à la règle de tir de base et c'est ça qui fait qu'il est en extrême range donc normalement je devrais pas pouvoir constituer de poule de d mais en fait ce qui se passe c'est que comme on va mesurer depuis le pion euh, on va définir le pool de dés à partir de là. On va, on va dire, voilà, depuis ce point-là, je suis à la moitié de la réglette, donc je constitue euh, le pool de dés euh, de euh, la moitié euh, de la réglette. Euh, ce sera souvent du rouge et du noir si vous êtes à portée euh, courte, par exemple, ce sera rouge et noir. Vous êtes à portée moyenne, là, dans la configuration que j'ai, c'est euh, que du rouge. Euh, mais voilà, pour le pool de dés, c'est la deuxième règle qui compte. Pour la distance, c'est la première règle. Et comme pour la distance, il va la dépasser, il sera en extrême range. Et donc là, c'est intéressant puisque cet extrême range, il va permettre en cas d'évasion euh, ben, euh, de retirer une attaque supplémentaire, euh, ce qui est intéressant. Et puis comme on est dans le cadre d'un gros vaisseau, s'il tire sur un plus petit, et ben ça va encore additionner ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et ça fait un double effet qui se coule, donc ça castre un petit peu ces vaisseaux-là. Euh, dont euh, l'objectif était quand même un peu euh, d'attaquer euh, à distance, je trouve que de ce côté-là, ils se prennent une petite claque et euh, ça devient moins intéressant. Alors, oui et non, ce qui se passe, c'est que euh, ça euh, diminue euh, leurs caractéristiques à camper. C'est-à-dire que c'était des vaisseaux qui euh, campaient euh, beaucoup. Euh, en campant beaucoup avec la nouvelle règle d'évasion, ben, Il pouvait utiliser euh, éventuellement... Euh, alors non, on ne peut pas utiliser de pions. On ne peut toujours pas utiliser de pions euh, de, de, de, de tokens euh, euh, quand on est à zéro. Donc euh, je dis de la merde. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont quand même tendance à camper dans un coin puis à, puis à tirer comme des salauds. Mais là, si vous êtes vraiment trop loin, vous allez vraiment avoir plein de possibilités euh, d'éviter euh, les tirs. Donc voilà, c'est quand, quand même intéressant. Mais l'ignition euh, attaque, elle est, elle est quand même euh, vue comme telle. Genre Donc si un vaisseau a plusieurs mots-clés, ignition, euh, son jeton de ciblage peut être placé euh, à l'une des plages spécifiées. Si vous avez plusieurs distances, vous choisissez la distance. Au début de l'étape, attaquer un navire, le jeton euh, cible euh, le joueur. On va le cibler depuis ce jeton, ça je, ça, je l'ai dit, les attaques d'ignition peuvent être déclarées euh, contre les vaisseaux au-delà euh, de la longueur, puisque c'est la deuxième règle qui touche voilà, je crois que je vous, ai, je vous ai dit certains effets critiques qui contiennent le mot-clé ignition dans le cadre de l'entête, ces effets critiques ne peuvent pas être résolus, euh, ne peuvent être résolus que pendant les attaques. Bon alors sinon on va parler des escadrons euh, irréguliers. Certains escadrons euh, sont des escadrons irréguliers. En fait, euh, c'est le type qui présente un seul modèle de combattant euh, plastique au lieu de trois, avec la petite forme en arbre. Donc, Par exemple, le vaisseau de Bosque, ici. Donc, Malgré cette différence en apparence, les escadrons irréguliers suivent toutes les règles des escadrons. Mais lorsqu'un effet fait référence à un escadron irrégulier, cela signifie un escadron qui est physiquement représenté par un modèle qui est avec une seule cheville. Par exemple, cela inclut les escadrons comme les YT de 1400, ou euh, les euh, vt 49 et pas les a wing ou euh, les Interceptor taille donc euh, voilà si vous avez un yt euh, 2400 et que ça vous dit que euh, ça va influencer euh, les euh, escadrons irréguliers euh, ça touchera euh, notamment euh, tous les euh, tous les euh, yt 2400 qui seront présents euh, sur votre table voilà ça vous permet d'identifier euh, ce qu'est un escadron irrégulier je pense qu'on aura des effets de cartes qui vont euh, se référer à ça Allez, on passe à la page 12 avec une grosse mise à jour sur les obstacles, notamment sur les champs de poussière. Un navire qui trace une ligne de vue à travers un champ de poussière va pas pouvoir attaquer un navire ou un escadron en fait. Et un escadron qui trace une ligne de vue euh, sur un champ de poussière euh, ne pourra pas non plus, il aura une attaque qui sera bloquée. Euh, on a l'arrivée des vers des sables. Alors ça c'est assez sympa, ils appellent ça les exogorts. Euh, les exogorts, euh, donc ils subissent des règles de placement qui sont bien spécifiques. Et euh, vous allez voir, ils peuvent, ils peuvent attaquer euh, à tour de rôle, c'est assez sympa. Donc pour les placer, on va les placer euh, collés à un obstacle... Donc ils doivent être collés en fait à des, euh, à des astéroïdes. Ils ne peuvent pas se balader tout seuls dans l'espace. Hein, ce n'est pas des pergrilles. Euh, donc ils doivent être collés euh, à ça. Quand, un, quand il est placé, il ne peut pas euh, euh, chevaucher un vaisseau, un autre obstacle ou un jeton. En fait, il doit juste être mis à côté, mais il ne peut pas chevaucher euh, les autres jetons. Euh, si euh, il chevauche euh, un escadron euh, lorsqu'il est placé, euh, on place tous les escadrons. Euh, euh, autour, hein, donc ça c'est la règle des vaisseaux quand ils se, quand ils se déplacent, donc pas vraiment euh, de grandes nouveautés de ce côté là euh, ensuite euh, on va voir qu'ils euh, peuvent attaquer euh, donc lorsqu'un navire chevauche un exogorte, euh, le navire euh, va subir automatiquement un dommage donc si vous passez sur un exogort, sur un, un verre de l'espace, vous allez subir un dommage. Au début de chaque phase escadron, au début de chaque phase escadron, en commençant par le deuxième joueur, c'est-à-dire celui qui n'a pas à bouger euh, ses euh, escadrons, et en alternant bien entendu, chaque joueur va choisir un verre, et euh, il va euh, pouvoir effectuer une attaque anti-escadron contre les escadrons qui sont à distance 1 euh, du verre qui est choisi. Euh, pendant qu'un escadron défense, euh, est en défense, le joueur adverse euh, réjoue chaque attaque, euh, chacune des attaques, et puis euh, en fait il va utiliser euh, des armes bien spécifiques. Euh, il est traité comme s'il s'agissait euh, d'un vaisseau avec un armement anti-escadron de 3 d bleus. Voilà, donc il va attaquer avec 3 d bleus et euh, il est ami avec personne. Que quand il attaque, il attaque tout le monde. Tout ce qui est à distance 1, il attaque avec 3 euh, des bleus. Euh, si un escadron subit au moins un dommage, euh, son curseur d'activation est euh, directement basculé si c'est possible. C'est-à-dire que s'il n'a pas déjà été activé et qu'il est touché par le vert, clac immédiatement, euh, on verrouille euh, l'escadron, il, euh, il, est, il est compté comme ayant, comme ayant joué. Donc ça, bien joué, ça peut quand même pas mal scléroser euh, la partie, je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Euh, la zone euh, de coque, donc euh, un exogorte euh, est traité comme un navire avec une zone de coque euh, pendant qu'il attaque, pour ça, qu'il n'y a pas de problème, l'arc de tir bien entendu, ben, il va attaquer à 360 degrés, de ce côté-là, il n'y a, a rien de nouveau. Euh, et puis au niveau de la ligne de vue, ben, il suffit de tracer une ligne de vue entre lui, euh, la plus directe possible, entre lui et, et sa cible. Euh, et ça passe, bien entendu. Il ne se gêne pas euh, lui-même. Voilà pour euh, les verts, euh, qui sont une, euh, une mise à jour qui est plutôt intéressante. Je trouve, euh, je, trouve ça, je trouve ça sympa. Il y a les Gravity Rift, là, ces espèces de machins euh, roses. Euh, donc ça c'est des puits qui vont diminuer en fait, votre vitesse. Lorsqu'un navire se déploie à une distance 1-2 d'une faille de gravité, euh, son cadran de vitesse euh, euh, doit être réglé à vitesse 0. Voilà, directement. Euh, Lorsqu'un navire chevauche une faille de gravité, euh, là c'est pareil, euh, il est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 0. Voilà. Donc, si vous étiez à 3, vous passez à 2, si vous étiez à 2, vous passez à 1, si vous, étiez à 1 vous passez à euh, 0. Et lorsqu'un euh, navire à distance euh, 1-2 d'une faille euh, résout un, un, un mouvement, en fait, euh, bah, là aussi, sa vitesse, elle est euh, temporairement euh, réduite, euh, réduite de 1, avec un minimum euh, de 0 jusqu'à la fin de euh, sa euh, manœuvre, ce qui permet de s'en éloigner euh, tout, euh, tout doucement. Attention, il euh, faudra voir si on ne peut pas rester, rester euh, bloqué. Les Perjil, on en avait déjà un petit peu euh, entendu euh, parler de ceux-là. Euh, euh, un navire chevauche euh, un de ces obstacles, Perjil, euh, le navire subit euh, une quantité de dégâts égale à sa vitesse. C'est-à-dire que si vous étiez à 3, vous preniez 3 points de dégâts. Donc ça fait quand même vachement mal, je trouve. Et lorsqu'un escadron euh, chevauche un grill, euh, cet escadron euh, subit un dommage. Voilà, on est plus petit, donc on part du principe qu'on arrive à l'éviter, mais ça fait quand même euh, mal. À la fin de chaque tour, en commençant par le deuxième joueur et en alternant, chaque joueur choisit euh, un Jill et euh, va le déplacer à une distance de 1-2, comme un escadron à 360 degrés et bien entendu euh, on peut pas déplacer euh, deux fois le même c'est à dire que si moi je décide d'en de déplacer un euh, mon adversaire va devoir déplacer un autre euh, il n'y a pas vraiment marqué que lui peut claquer quoi. Euh, moi j'ai pas lu que quand euh, il tapait un, un, un vaisseau euh, il disparaissait pour autant euh, donc voilà, ça peut vraiment être des trucs emmerdants euh, sur le champ de bataille, sauf qu'avec les, les, les verts, ça fait vraiment deux trucs qui commencent à être euh, méchamment, méchamment, méchamment badass. Allez, on va passer à la page 13 avec euh, les mouvements euh, d'obstacles et, et euh, de euh, jetons, pas trop m'attarder là-dessus. Mais euh, certaines cartes d'objectifs, type d'obstacles ou autres effets font référence à des déplacements euh, d'objets de jetons. C'est notamment le cas quand vous avez une lambda, vous pouvez attirer un jeton d'objectif à vous. Donc un obstacle euh, à sa position finale euh, ne peut pas chevaucher euh, un navire après avoir été bougé, ne euh, peut pas chevaucher des escadrons, d'autres obstacles ou euh, d'autres jetons. Ça c'est clair. Un obstacle peut être... Euh, euh, peut être euh, tourné euh, tant qu'aucune partie euh, de cet obstacle euh, n'est au-delà de la distance maximale spécifiée par son déplacement par rapport à sa position d'origine. C'est-à-dire que quand euh, vous le déplacez euh, de son maximum, si vous le tournez, la partie qui tourne ne doit pas être plus loin que euh, sa distance euh, maximale. Euh, un obstacle ou un jeton peut traverser euh, un navire, un escadron ou un obstacle sans problème du moment qu'il parcourt l'intégralité de son mouvement et que quand il a fini de parcourir cette intégralité de mouvement, il ne chevauche pas euh, ce qu'il traverse. Euh, un obstacle ou un jeton chevauché euh, par un navire euh, ou un escadron, il est déplacé. Euh, comme, euh, comme sont déplacés en fait, euh, les escadrons autour des vaisseaux. Lorsqu'un obstacle ou un jeton se déplace, euh, ben, euh, c'est le joueur euh, euh, adverse qui, euh, qui choisit. Euh, certains effets poussent les joueurs à déplacer les obstacles ou les jetons euh, vers un navire, euh, vers un escadron, vers un autre obstacle ou un autre jeton. Euh, lorsque c'est spécifié, en fait le joueur va déplacer l'obstacle, euh, qui doit déplacer l'obstacle doit euh, suivre régulièrement certaines restrictions. Euh, on va avoir euh, le mouvement, euh, il doit être mesuré directement euh, euh, vers euh, l'autre composant euh, le long d'une ligne à, en, en ligne droite. Hein. Donc ça c'est assez, euh, assez clair, c'est plutôt logique. Euh, L'obstacle ou le jeton doit être déplacé de sa position actuelle euh, vers un mouvement minimum spécifié. C'est-à-dire il doit au moins faire le minimum du mouvement. Et euh, si jamais euh, il tape quelque chose, il doit s'en rapprocher euh, le plus possible. Voilà, euh, ça c'est euh, les règles pour, euh, pour les obstacles. Voilà, c'est à voir à l'usage. Essayez de ne pas trop en mettre non plus sur les tapes parce que ça fout euh, ça fout quand même le bordel. Mais il peut y avoir des scénarios qui, euh, qui vous l'imposent on va passer aux jetons euh, de mine de proximité. Là aussi, il y a quelques mises à jour qui sont intéressantes. Euh, Lorsqu'on dépose une mine de proximité, on ne peut pas la placer à une distance 1 de tout autre jeton de mine de proximité. On ne peut pas trop non plus les, les regrouper. Un navire qui termine son mouvement à distance 1 euh, l'a fait exploser. Et à partir de là, on va lancer euh, deux des bleus pour résoudre euh, les dégâts. Euh, on peut attaquer euh, une mine au même titre euh, que n'importe quel autre objet, et pour ce faire, on va utiliser euh, les jetons euh, d'escadron, enfin les, les, les valeurs d'escadron, la valeur d'attaque d'escadron, pour euh, détruire euh, les, euh, les mines de proximité. Euh... J'ai pas parlé du pass token, mais c'est juste un rappel de ce qui est de ce qui était déjà dit. Ah oui, il y a ces nouvelles valeurs de cartes là qui sont assez intéressantes. Donc, quand vous avez une carte avec ces, ces valeurs là, c'est ce que vous allez devoir payer pour pouvoir faire l'action de la carte. à -dire que comme dans Légion par exemple, vous devez tourner une carte. pour pouvoir euh, euh, bénéficier de ces effets, vous la payez, vous la redresserez plus tard et en l'occurrence pour pouvoir la payer euh, ça vous dit ici dans la barre qui est là ce que vous devez payer en fait euh, pour pouvoir la consommer donc les, la valeur c'est 1 donc vous devez payer au moins un euh, token et puis quand il y a un trait c'est où. donc là pour payer cette carte je dois soit payer un token euh, d'attaque de tir nourri, soit euh, de réparation, soit euh, de mouvement et puis quand vous avez une étoile, comme ça, euh, c'est euh, euh, libre choix. Vous choisissez euh, un seul de ces, euh, ces tokens-là euh, et euh, n'importe lequel que vous avez, vous pouvez euh, l'utiliser pour payer, payer cette carte. Euh, voilà, la valeur c'est 1, c'est au moins un token. Si vous avez plus, ben, il va falloir en payer, en payer plus. Là c'est sur fond rouge, c'est sur la partie droite, on verra euh, tout à l'heure qu'il euh, y a des cartes avec euh, sur fond bleu sur la partie euh, de gauche. On y reviendra après. Il y a la possibilité de mettre euh, des euh, escadrons euh, ou des vaisseaux euh, de côté. Donc ça il y a certains effets euh, qui font référence à des navires ou à des escadrons mis de côté euh, généralement avant euh, le déploiement, notamment avec le Profundity ou avec Akbar. Euh, le joueur qui contrôle euh, le navire ou l'excadron mis de côté euh, le place donc en dehors euh, de la table. Alors attention, un navire ou un escadron qui est mis de côté ne peut être déployé ou affecté euh, par l'effet euh, qu'il a écarté. D'accord euh, Un navire ou un escadron euh, mis de côté ne peut se voir attribuer euh, de jetons objectifs, à moins qu'il les ait capitalisés avant d'avoir été mis de côté. Et puis, euh, si un joueur a des vaisseaux mis de côté, mais que sur la table, tous les vaisseaux qu'il a ont été détruits, la partie s'arrête, il ne peut pas faire rentrer euh, les vaisseaux sur la table en disant « T'as vidé tout ce qu'il y avait sur ma table, mais j'ai encore des vaisseaux de côté ». En fait, euh, les vaisseaux de côté sont perdus s'ils ne sont pas déployés avant l'annihilation euh, totale euh, de la table. Donc euh, faites très attention à ça. Euh, on va regarder la, le chip euh, à vitesse 0, si la position finale d'un navire euh, chevauche euh, un, un autre navire quand vous réorientez. Si vous réorientez votre vaisseau et que vous touchez, eh ben, euh, vous revenez à la situation initiale, vous ne faites pas votre mouvement et puis bah, bien entendu hein, vous, subissez, vous subissez un dégât comme si vous aviez éprôné euh, euh, le, le, le vaisseau. On va passer à la, page, à la page 17 avec la phase de navire. Les joueurs ne peuvent pas activer les navires qu'ils ont déjà activés. Ça paraît clair. Si un joueur n'a plus de vaisseau non activé, ce joueur doit passer son tour et laisse l'autre joueur déployer tous ses vaisseaux, enfin jouer tous ses vaisseaux. Ça change pas. Euh, si un joueur a des vaisseaux inactivés, euh, mais qu'il ne peut pas activer ses vaisseaux à euh, faute d'effet, il va passer son tour. D'accord. Quand c'est au tour d'un joueur de s'activer, euh, si ce joueur a un vaisseau non activé, il peut passer son tour. Mais attention, vous n'aurez pas le droit de passer votre tour deux fois de suite. Voilà. Il faut, euh, il faut passer son tour, activer quelque chose, puis... Euh, repasser son tour. Et puis le premier joueur euh, peut passer son tour euh, s'il a activé donc au moins un navire et euh, il a euh, moins de navires non activés que le second joueur. Et puis le deuxième joueur peut passer son tour euh, si euh, il plus de navires euh, non s'il a plus de navires non activés que euh, le premier joueur. Voilà, ça, euh, tout ça, c'est des règles. Qui permettent de ne euh, pas créer trop d'attentisme avec, avec ce pion euh, passe, qui euh, risque, euh, je dis bien, risque de, se, de se retrouver dans, dans, dans plusieurs autres vaisseaux. Euh, J'espère que non, parce que bon, voilà, je trouve que euh, passer, euh, passer son tour, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'exaltant, même si euh, au point de vue euh, stratégique, c'est euh, super intéressant. Euh, on va voir. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir? Euh, Lorsqu'on va voir la vitesse, euh, la vitesse, page 18, voilà. Euh, Lorsqu'un effet modifie, alors ça, oui, c'est intéressant. Lorsqu'un effet modifie temporairement la vitesse d'un navire pendant son étape exécutée, euh, la manœuvre, euh, la vitesse du vaisseau est temporairement augmentée ou réduite euh, comme indiqué par l'effet résolu notamment par la gravité euh, le navire exécute euh, la manœuvre euh, en complétant euh, les étapes de déterminer son cap se déplacer à la vitesse actuelle euh, mais en fait on ne va pas toucher à son euh, dial euh, de vitesse c'est ça qui est important c'est à dire que l'effet va produire son effet sur la vitesse vous êtes à vitesse 3 je vous dis que vous perdez 1 de vitesse vous passez à vitesse 2 vous devez faire votre mouvement et vous déplacer que à 2. Mais concrètement, au prochain tour, vous serez toujours à vitesse 3. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne, ne réduit pas le dial. On réduit votre vitesse pour la phase au moment où l'effet s'applique. Mais le dial de vitesse ne change pas. Il redevient ce qu'il était euh, à la phase d'après. Bien entendu, euh, tous les effets qui sont liés à la vitesse, euh, s'il y a des effets qui disent que je peux plus vous tirer dessus parce que vous êtes à vitesse 0, je vous ai emmené en vitesse 0. Grâce à cet effet, et donc vous ne pouvez plus utiliser, euh, par de token euh, de défense, quand vous êtes à vitesse 0, euh, cet effet s'applique, mais le dial, il reste à vitesse 1, par exemple, euh, pour la phase d'après. Voilà, donc ça, c'est très important euh, de bien comprendre que quand il y a un effet sur la vitesse, l'effet s'applique pendant la phase de jeu, mais... Il ne réduit pas le dial de vitesse, et ce dial de vitesse reprend son caractère nominal euh, à une, fois, une fois le tour, le tour terminé. C'est assez subtil à comprendre, mais c'est euh, important. Allez, au jouissif, on va euh, presque finir cette vidéo. On a presque fini, on va avoir les escadrons. Et les nouveaux mots-clés des escadrons qui sont sans aucun doute, qui qu'on va voir apparaître euh, dans les nouvelles factions, et puis à l'avenir avec, euh, avec de nouvelles sorties, puisque... Euh, vous avez compris hein, maintenant finalement armada il a de très très très beaux jours devant euh, lui de euh, on va retrouver adept x en attaquant euh, vous pouvez relancer xd bah ben, voilà vous savez euh, si vous avez adept 2 vous pouvez euh, relancer euh, 2d c'est euh, c'est chaud on va retrouver AI Batterie X et AI Anti-Squadron X. Donc là, on voit que c'est à la fois anti-escadron et batterie. Quand c'est batterie, c'est pour les autres vaisseaux. En attaquant avec l'armement indiqué, euh, si vous êtes activé par un ordre escadron, vous pouvez ajouter XD à votre pool d'attaque d'une ou plusieurs couleurs déjà présentes dans votre attaque. Donc ça, ça va être, je suppose, des choses qui vont aller sur les sur les droïdes d'attaque qui ont vraiment, risquent vraiment d'être badass. On va découvrir le Dodge X pendant que vous défendez contre un escadron pendant l'étape « dépenser les jetons de défense » vous pouvez choisir XD à relancer, donc ça c'est pareil, c'est sympa. Euh, on va retrouver le, le Grit, euh, vous n'êtes pas empêché de bouger pendant que vous êtes engagé par seulement un seul escadron. Donc ça c'est un, un mot qui permet de se dégager euh, quand même assez facilement. Euh, ça va rentrer en résonance avec les Heavy, hein, qui, euh, qui eux ne retenaient pas, euh, ne retenaient pas les escadrons. On va retrouver également euh, intel euh, alors qu'un escadron ami est à distance un de vous ben, il va le gagner euh, cette notion euh, de grippe donc ça ça peut être intéressant pour se dégager et puis euh, on va découvrir le scout donc là le scout ben, je vous le donne en mille hein. c'est tout simplement la possibilité de se déployer un peu plus loin que prévu lors du déploiement de la flotte vous pouvez être placé à l'extérieur de la zone de déploiement euh, et euh, vous n'avez pas besoin d'être à une distance 1-2 du vaisseau en fait quand vous êtes déployé en vous êtes à 1-2 d'un vaisseau euh, ami euh, là vous pouvez être pla placé à 1-5 euh, vous pouvez être déplacé où vous voulez tant que vous êtes à 1-5 euh, de euh, l'ennemi euh, d'un vaisseau ou euh, d'un escadron donc ça aussi c'est intéressant, bon c'est classique hein, le scout euh, c'était déjà présent dans d'autres euh, jeux euh, l'écran pendant que euh, donc le screen hein, pendant que euh, vous défendez contre un escadron pour chaque escadron ami avec lequel l'attaquant est engagé euh, et que celui-ci n'a pas écran et eh ben pour un maximum de 3 vous gagnez dodge 1 donc une relance ça c'est très très très très fort et je pense que ça peut faire très très très très mal on va retrouver un euh, Snipe qui est un petit peu euh, mieux précisé. Snipe, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'attaquer à distance euh, 2 avec un armement anti-escadron euh, de euh, des bleus euh, égal à X. Donc si vous avez Snipe 2, vous avez 2 des bleus euh, pour chaque attaque euh, qui ignore euh, le mot-clé euh, counter. Et donc en précision, une attaque Snipe peut être modifiée par des effets qui modifient un standard d'attaque. Et puis surtout, très important, un escadron avec Snipe qui est engagé avec un escadron escorte. Euh, en fait, je, quand je snipe, je ne peux pas euh, sniper euh, un vaisseau s'il a un escorte à côté de lui. Je suis obligé de flinguer en fait, euh, l'escorte avant, avant de viser le, le, le vaisseau en question. Bon, ça, C'est bien parce que ça permet de dire que euh, euh, le snipe euh, est intéressant mais qu'il ne surpasse pas euh, l'escorte. Et ça, ça me, paraît, ça me paraît très très très important. Voilà, au niveau euh, des euh, mots-clés avec une valeur numérique, donc valeur X, euh, ces valeurs-là, elles sont euh, cumulatives. Hein, euh, si un escadron a un mot-clé avec une, une valeur numérique euh, et puis qu'il la gagne avec euh, un effet, eh ben, c'est pas le plus fort qui remplace le plus faible, en fait, ça se cumule. Voilà, donc par exemple, l'escadron Delta 7 euh, euh, avec euh, le mot-clé Adepte 1, euh, s'il gagne grâce à un effet Adepte 1, ben, il va se retrouver avec Adepte 2 voilà donc ça euh, c'est euh, plutôt intéressant au niveau euh, des flottes euh, une flotte ne peut pas contenir plus d'un escadron unique avec le même type d'escadron entièrement en italique alors je m'explique si vous avez l'endocadrissian et vous avez Han Solo en italique vous aurez Faucon Millenium eh ben vous pouvez pas avoir deux fois faucon millenium dans votre liste ça paraît logique voilà vous avez le droit à un yt 1300 et un faucon millenium mais vous pouvez pas avoir deux fois faucon millenium dans votre liste d'armée voilà. ça c'est pas possible donc pas han solo et euh, Lando dans la même liste d'armée c'est euh, clair euh, par contre vous pouvez tout à fait avoir euh, luke et Wedge Anti-S euh, dans le même escadron parce que là, bah, c'est des X-Wing qui sont pilotés et là, c'est le personnage qui est titre. Allez, pour finir, on va parler de la page 21 avec le euh, Upgrade Card with a Token Ordial. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure euh, sur les cartes. Vous va avoir une valeur rouge qui est ce que vous devez payer en, fait, en ordre euh, pour activer euh, la carte. Et là, à gauche, vous aurez une valeur bleue qui euh, vous euh, définissent ce qu'elle va vous apporter en ordre en début de partie. C'est-à-dire qu'en fait sur cette carte, vous allez poser le nombre euh, équivalent, euh, là pour, pour cet exemple, de 5 ordres, soit de mouvement, euh, soit de commandement. Euh, vous pouvez les répartir, il y a un trait, donc vous pouvez les répartir comme vous voulez, vous pouvez prendre 3 ordres de mouvement, 2 euh, ordres de réparation, de mécanique. Euh, soit 3 ordres de mécanique, euh, et puis 2 de mouvement, soit euh, voilà, faites comme vous voulez. Et, et puis, euh, et puis ensuite, et ben, vous allez vous servir de toute évidence de ces plans. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est vrai que c'est assez dense assez, et assez compliqué à, à, à apprécier. Euh, là, par contre, je veux bien avoir euh, votre avis sur cette euh, dernière upgrade. Il faudra voir à l'usage euh, ce que ça euh, produit. Il faudra voir combien coûte une carte euh, comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça peut faciliter euh, pas mal les choses d'avoir comme ça, de partir comme ça avec un postulat euh, de pions déjà emmagasinés. Ça va rendre le jeu, à mon point de vue, beaucoup plus nerveux, puisque si euh, vous avez la possibilité d'avoir ces pions-là euh, de facto, ben vous pourrez plus capitaliser des pions euh, dits, euh, dits nerveux, euh, dits létals, comme des tirs nourris ou euh, bouger, bouger de l'escadrille. Euh, pour cette carte d'exemple, hein, mais j'imagine qu'il y aura des cartes avec, euh, avec des valeurs d'escadrille ou de tir nourri également présents. Voilà, sinon, pour le reste euh, de cette euh, reference rule, euh, on va avoir les errata, les mises à jour de cartes. Je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est extrêmement long à lire, puis je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps ensemble. Je vous laisse vous y référer, donc... Voilà c'est ça le problème quoi, c'est que vous avez... <rire> il y a beaucoup beaucoup beaucoup de cartes qui ont été soit en errata, soit mises à jour, soit en valeur de points euh, modifiées. Euh, donc ben, euh, est-ce que vous allez vous amuser à euh, coller des petits post-it euh, sur toutes les cartes ou est-ce que vous allez acheter le pack euh, de mise à jour puisque normalement euh, de ce que j'ai compris le pack de mise à jour lui est mis à jour, euh, je ne sais pas. Mais euh, voilà, vous voyez, même les objectifs ont été, ont été en, en, en errata. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont apportées. Il y a également une autre, une autre sheet où je vous mets les références hein, du référence rule sous la vidéo et la référence de la sheet qui euh, a modifié tous les poids, euh, tous les, les, les poids des, des, des, des cartes, donc les points hein, euh, qu'elles vont, qu vont vous coûter. Euh, vous avez également des euh, clarifications de règles. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, euh, ben, la classique euh, foire aux questions, euh, la FAQ, euh, qui, est, euh, qui est disponible, qui va aborder le Corellian Conflict, euh, et qui va euh, également aborder le Rebellion euh, in the Rim. Donc euh, voilà, euh, toute cette partie-là, je ne vais pas la, la, la voir avec vous. Euh, n'hésitez pas à en parler entre vous, n'hésitez pas à aborder... Euh, le sujet euh, sur le forum actif de Sahar armada qui reste euh, la référence euh, en France, euh, euh, je pense, euh, de ce côté-là. J'attends d'avoir des retours des vrais bons joueurs euh, sur euh, cette mise à jour, mais je pense qu'elle sera euh, plus qu'appréciable, parce que ben, euh, voilà, c'est quand même assez, euh, assez remarquable. Je pense que, euh, pour conclure, euh, on est vraiment sur une démarche où on va chercher à dynamiser le, le jeu. Voilà, moi, je le sens comme ça. Euh, on dynamise le jeu. Euh, là où je suis pour, c'est que toutes les améliorations me paraissent extrêmement cohérentes et euh, extrêmement nerveuses. Et ça, je trouve ça très, très top. Et puis, sinon, euh, ce que je trouve, euh, par contre, un peu plus embêtant, bah, c'est cette retouche de cartes, ce rééquilibrage de cartes qui va quand même peut-être nécessiter qu'on qu achète ce fameux pack dont j'avais dit à sa présentation qu'il n'était pas nécessaire. Mais là, j'ai peur qu'il s'impose. Et puis, ce qui me fait très, très, très, très peur, c'est qu'il est déjà en rupture de stock chez l'éditeur. Donc, il faut vraiment espérer qu'ils vont le réimprimer. Parce que, euh, bah, si on ne peut pas se le procurer, on, on va galérer, on va galérer à jouer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu euh, plus clair. Je suis désolé, je réagis un petit peu comme ça euh, sur le vif de cette sortie. Euh, je vous remercie beaucoup euh, de, votre, euh, de votre patience. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres avis, à partager cette vidéo, et puis on va voir si la communauté s'occupe de faire la traduction. Parce que je le redis, malheureusement, euh, ben, FFG France n'est pas mandatée actuellement pour le faire. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et puis à vous donner rendez-vous très bientôt autour de la table. On fera une partie, euh, une nouvelle partie d'initiation à Star Armada pour remettre un peu les choses euh, au clair. Et puis on fera ensuite quelques let's play euh, animés et, et bien montés avec, euh, avec, les, nouvelles, avec les nouvelles sections. A très bientôt. Ciao.